Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que c'est OK d'investir dans un appartement qui est au quatrième étage sans ascenseur ou est-ce que ça fait, parmi des, euh, ça fait partie des erreurs à éviter quand on se lance dans l'investissement immobilier C'est euh, la réponse euh, à laquelle, c'est la question à laquelle je voulais la répondre aujourd'hui euh, en m'appuyant justement sur cet appartement qui vient d'être livré pour le compte d'un client et qui se trouve alors en étage élevé sans ascenseur au troisième sur trois de l'immeuble en l'occurrence, euh, mais qui, euh, voilà, qui reflète bien en fait euh, ce que je vais vous raconter et mon expérience. Alors déjà, pourquoi je vous parle de cela eh bien, C'est parce que quand on se lance, hein, surtout quand on débute, eh bien, on cherche à éviter les erreurs et c'est bien normal. Et un étage élevé euh, spontanément, sans ascenseur, on se dit eh bien, ça peut être euh, rebutant pour euh, les candidats à la location, ça peut freiner certains euh, profils et donc euh, je vais peut-être m'abstenir pour euh, partir sur cet appartement qui semblait pourtant être une bonne affaire mais qui est euh, avec cette caractéristique caractéristiques qu'au passage on ne peut pas modifier, on ne peut pas changer. Ici dans cet appartement il y avait une, une cloison entre la pièce où je me trouve et la pièce que vous voyez là-bas, désormais il est, il est traversant et je vous montrerai la vue aussi de l'autre côté, mais un quatrième étage sans ascenseur, il n'y a rien que vous puissiez faire, si ce n'est peut-être proposé en assemblée générale un ascenseur, mais c'est loin d'être garanti que ça se produisent à court terme donc l'expérience que me montre le terrain déjà et eh bien c'est parce que euh, les colocataires en fait que vous allez viser sont d'une tranche d'âge comprise entre 20 et 35 ans je rappelle qu'il y a une majorité de jeunes actifs hein, dans les colocations, en tout cas dans la ville où je me trouve à Lyon, mais c'est vrai aussi de manière nationale dans les grandes villes où vous pouvez faire de la colocation comme cela. Et on va dire 40% d'étudiants. Euh, mais dans les deux cas, voilà, ce sont des jeunes qui sont en recherche de logement. Je rappelle que sur ces mêmes villes dont je parle, les villes universitaires, les grandes métropoles, les centres urbains, il y a un déséquilibre entre l'offre de logement qui est plus basse que la demande de logement qui, elle, est forte et grandissante surtout. Donc dès lors que vous proposez un appartement voilà, meublé, euh, équipé, décoré, euh, aménagé avec soin, eh bien le quatrième étage, ça va être un critère qui va être pondéré euh, et donc qui ne va en aucun cas freiner les candidats à la colocation. Donc, moralité, eh bien, euh, au lieu de vous priver, j'allais dire, de ces opportunités, puisqu'elles sont rares, il faut au contraire, j'allais dire, même vous concentrer sur ce genre de biens qui sont des tâches élevés sans ascenseur, pour plusieurs raisons. Déjà, ben, ils sont délaissés par les personnes qui veulent habiter, hein, par les primo-accédants, puisque ben, souvent, justement, là, c'est une contrainte, c'est des personnes qui vont rester... 5 ans, 7 ans, 10 ans, il va y avoir des changements de vie, des poussettes à monter, etc., des packs d'eau, donc ça peut, eux, être un vrai critère de frein. Mais pour vous, investisseurs, c'est un appartement sur lequel vous devez vous auquel vous devez vous intéresser voilà, et vous positionner potentiellement et puis il y a une décote justement sur ce genre de biens il y a de part les inconvénients que ça représente le fait d'être en étage élevé donc voilà les deux caractéristiques et puis troisièmement vous savez désormais que ce genre d'appartement et j'en ai mis d'autres aussi en colocation également en quatrième étage sans ascenseur ou en étage élevé et à chaque fois ça ne posait absolument aucune question et aucun, aucun problème aux candidats. voilà pour l'idée du jour je vais vous montrer la vue de l'autre côté donc si vous intéressez comme ça, si vous avez d'autres questions, ben, je vous invite Vite à les poser dans les commentaires ci dessous de manière plus précise si vous vous investissez à l'investissement locatif et eh bien je propose une formation en ligne qui s'appelle coloc action pro justement pour vous aider notamment si vous vous lancez dans l'investissement en souhaitant mettre une colocation qui est un mode d'exploitation de, qui permet une rentabilité euh, intéressante d'autofinancer un appartement voire mieux selon les, les cas et donc ce programme donc il est accessible alors si vous cliquez sur le lien ci dessous pour télécharger un guide vous aurez déjà un pdf donc des questions à poser lorsque vous visitez un bien et en plus vous, vous ma liste qui euh, donc vous permettra d'obtenir par email des invitations à cette conférence sur la colocation que j'organise ces conférences hop, voilà je vous montre la vue et pour justement et eh bien euh, vous montrer une feuille de route euh, vous vous donner des informations de manière professionnelle vous faire partager mon mon expérience hein. il ya déjà la chaîne youtube sur laquelle vous pouvez voir euh, bon nombre des appartements tous les appartements d'ailleurs que je, que je trouve pour mes clients et où, où je propose des solutions clés en main L'idée, c'est de pouvoir, de pouvoir le faire de manière accompagnée, avec mon accompagnement, mes réponses et les modules vidéo que je vous propose. Euh, bah là où vous êtes, en fait, dans votre ville, mais de manière justement, euh, voilà, fiable, sécure, pérenne, rentable, avec toute la réponse aux questions. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, Je invite à vous abonner à la chaîne également pour voir les prochaines visites d'autres appartements, il y en a d'autres qui arrivent, et puis à télécharger ce guide pour intégrer ma liste, et puis recevoir les invitations à ces webinaires qui sont offerts, et à l'issue duquel je propose pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, un accompagnement et la formation Colloque Action Pro. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour les prochaines.